Bonjour à tous. Vincent, regardez ça, on entend bien les oiseaux ce matin. C'est tous les jours comme ça, moi. Je vois pas où ils ont disparu. J'en ai un peu marre de la grille bashing quand même. On va faire un petit tour de jardin juste à côté de la maison. Là Des fois, on entend quand même. Il y a des tourterelles. Il y a un petit roitelet qu'on entend. Tout à l'heure, j'ai entendu une maison, j'ai pas eu le temps de prendre l'appareil photo. Alors là, les rosiers, ils sont en train de pousser. Regardez ces belles primes verts, là. Sont... Voilà, ça sont quasiment passées fleurs. Le forsythia qui est en fleurs. Bon, allez, on va aller faire un tour dans la serre.